Le temps de s'amuser, Normalement, on est là pour s'améliorer, pour y arriver, on s'entraîne sans répit, Je la, gueule, la gueule « Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Gabriel. Je vais vous parler d'une chose, je descends du ciel. » Pour livrer un message, toujours souriant, toujours à l'écoute, c'était un peu frustrant. « Un garçon peu ordinaire, tantôt du lit, tantôt normal. S'il ne rentre pas dans le moule, c'est moi que ça regarde. »« Aimez-vous les uns les autres, respectez-vous. Ce n'est pas la fin du monde, en un nous sommes tous. »« On me dit souvent que je suis pas ma place. Pourtant, je vois sombrer tout le monde dans les ténèbres. »« Ma seule réaction, agir. » Je ne suis pas Dieu, mais je fais de mon mieux. Un garçon un peu ordinaire. Tantôt du hélice, tantôt normal. Si je rentre pas dans le moule, c'est moi que ça regarde. Voir tout ce mal en fonction, mes frères et sœurs, je passe à l'action, je vous ouvre mon cœur. Je vous présente mes bras, je déploie, je déploie mes ailes. Rien ne vous arrivera, sentez ma lumière. Un garçon un peu ordinaire. Tantôt du hélice, tantôt normal. Si je rentre pas dans le moule, c'est moi que ça regarde. L'espoir en vous renaîtra, ça vous permettra d'avancer. Sentez mon aura pour vous se déployer. Avancez maintenant, mais jamais, mais n'oubliez jamais qu'à cet instant, je suis là pour vous aider. C'est ma philosophie, vous rendre le sourire, le bonheur infini. ça rien à attendre autour.